Alors, bonjour à tous, je suis Sylvain Sénave, le fondateur d'Archipel. Archipel, c'est une solution pour réviser les fondamentaux du programme scolaire, du CM1 à la 6 e Dans Archipel, les enfants vont pouvoir développer leur île, la personnaliser grâce à des ressources qu'ils vont acquérir en résolvant des énigmes. Chaque énigme est liée au programme scolaire et est accompagnée d'une vidéo pour aider les enfants en cas de difficulté. Alors notre objectif, c'est vraiment de motiver les enfants, de développer leur autonomie et de valoriser les progrès, quelles que soient leurs difficultés. Donc ce qu'on souhaite vraiment, c'est offrir un contexte bienveillant et des conditions favorables pour aider les enfants à réussir, quel que soit leur niveau. Nous souhaitons également faciliter le moment des devoirs à la maison, alors qu'on sait que c'est trop souvent un facteur d'inégalité, en apportant vraiment les bonnes explications au bon moment. Notre objectif, c'est vraiment d'embarquer les enfants, les familles et les, les écoles dans une aventure unique et l'occasion de tisser de nouveaux liens entre l'école et la maison. Vous l'aurez compris, avec Archipel, c'est vraiment une aventure qui attend vos enfants.